Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équitation et de la préparation mentale dans l'équitation. Aujourd'hui, nous sommes avec un cavalier de dressage, donc David, qui est en amateur 1. Et il va nous raconter son histoire au sein du programme A Academy, ce qu'il a vécu avec la dépolarisation et comment aujourd'hui bah, ça agit aussi sur, ce, sur le cheval. Donc salut David, ça va Bonjour Pierre. Ça va très bien. Bon, toi euh, David, bah, voilà, on arrive au bout de l'aventure du programme Hyper Academy et euh, avant de, de voir et que tu puisses donner les conseils également, euh, comment est-ce que tu est en es arrivé à me contacter euh, Déjà, ça faisait des années que j'avais des problèmes parce qu'avec euh, mes faux ça ne se passait pas très bien. En compétition, euh, je n'étais pas, pas du tout performant. J'ai eu une petite période où ça allait très bien qui m'a permis de monter. Euh, jusqu'au niveau championnat de France en amateur 1. Et très vite, il y a des difficultés qui se sont mises en place quand j'ai voulu passer au stade au-dessus. Parce que euh, ça devenait une épreuve insurmontable pour moi, qui a engendré des, des états de stress euh, qui sont surréalistes quand on y pense avec un peu de recul. Et euh, du coup, euh, à force de de laisser monter la mayonnaise et de, de m'agacer, euh, j'ai fini par me dire que peut que euh, c'était un problème psychologique. Et que euh, d'essayer de régler le problème, c'était peut-être passer par le coaching mental. Donc, en cherchant, euh, j'ai essayé un peu d'auto-hypnose parce que j'en fais avec mon métier. Ça n'a pas marché. Euh, parce que je faisais plus du renforcement négatif que du renforcement positif. Donc, j'ai amplifié le problème. Et euh, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé le, le programme... Euh, m'a bien séduit parce que je suis trouvé sur les présentations qui correspondaient à mon besoin de prise en charge plus globale. Voilà. Et l'expérience montre que j'ai eu raison. Okay, justement, si on, si on en arrive ici, euh, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça t'a permis d'être, de faire, d'avoir le, le programme Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, bah, Le programme, il a franchement complètement euh, changé mon comportement euh, en compétition d'abord et à cheval complètement. Parce que du coup, j'ai complètement éliminé toutes les tensions internes que j'avais en moi et qui du voilà. coup euh, gênaient mon cheval. Okay. Euh, parce que euh, enfin, moi, je suis persuadé qu'on influe sur le comportement de nos, cheval, de nos chevaux en fonction du, du, de notre état euh, psychique. Euh, comme ils sont hypersensibles, c est, c est, en gros, moi je dis toujours que faire du cheval, c'est faire une psychothérapie parce qu'il nous renvoie toujours dans la tête euh, notre état d'esprit. Parce qu'il réagit en fonction de ce qu'on est et comme c'est une proie, il réagit en fonction des dangers. Donc quand il sent quelqu'un quelqu ou quelque chose sur son dos à côté de lui qui est stressé, ben, il ressent le stress et le, il a envie de le fuir. Donc, Forcément, ça ne se passe pas bien. Mais du coup, d'avoir appris à gérer ça, à me sentir mieux, ben, je pense que j'influence mon cheval dans, dans le sens positif. Ok. Et justement... Comment Et du coup, tu va mieux, du coup. Et, du coup, va mieux. Et, et justement, tu disais, j'ai appris à gérer, mais euh, alors finalement, tu vois, contrairement à Du coup, tu l'as dit tout à l'heure à l'auto-hypnose, là, euh, est-ce qu'il y a eu des, des choses à, à faire ou est-ce que ça s'est mis en place plutôt naturellement ben, Ça s'est mis euh, dès la première séance de dépolarisation, là, la, la, la grosse, the dépolarisation avec un grand D Celle qui soi-disant fait mal, mais qui ne fait pas si mal que ça au bout du compte puisque, là, qui compte, c'est là où on va, hein. c'est n'est pas ce qui nous arrive pour ah, le moment. Euh, dès celle-là, j'ai eu comme un déclic et des euh, choses se sont mises en place. Après, euh, il faut un petit peu d'investissement, hein. il faut bien suivre tout le programme, regarder les vidéos, faire les exercices. Il euh, faut pas en faire 24 heures sur 24 non plus, hein. ce serait mentir de dire que j'y passe tout mon temps. Mais euh, surtout au début, je trouvais que la mise en place était euh, importante pour que. Euh, pour que les automatismes se mettent en place. C'est ça, c'est juste apprendre une gymnastique de l'esprit. enfin C'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. C'est apprendre une gymnastique de l'esprit pour arriver à retourner les situations, à switcher, pour utiliser le, le, le, le vocabulaire qui va bien. Et euh, arriver à éliminer, surtout ce qui m'a beaucoup aidé, c'est éliminer les idées négatives. Ça, ça s'appelle le terme exactement. Euh, quand on a une idée qui n'est pas constructive, voilà. c'est arriver à l'enlever, les bannir, dire stop. Ça, tu vas pas dans la bonne direction. Tu enlèves ça. Okay. Ça, c'est la première dépolarisation qui a vraiment enlevé, euh, qui a réglé mon problème. Je pense que tout est parti de là. Après, okay. c'est entretien, l'entretien. Oui, et, et après, après oui, il y a les, les, les, les petites routines qui sont aussi en place. Euh, et justement, par rapport à, bah, à l'auto-hypnose que tu faisais depuis des années, est-ce que tu pensais qu'on pouvait euh, changer aussi rapidement comme ça euh, bah non, non, franchement, j'avoue que je suis étonné. D'ailleurs, hein, sans la fin du programme, ai, je, je ai plus, enfin, euh, je ressens presque plus besoin de, de continuer, comme la dernière séance, là où on a plus papoté que très euh, Ce qui est bien aussi, hein, ça fait du bien, ça remet des choses en place. Euh, non, non, l'auto-hypnose, en fait, le problème de l'auto-hypnose, c'est que ça va bien quand ça va bien. Et ouais. si ça va pas bien et qu'on fait l'auto-hypnose sur du ça va pas bien, on amplifie plus la chose que. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Hein. J'amplifiais plus mon problème que euh, mmh, mmh. mentaliser des. En fait, je faisais, je faisais, je faisais de l'auto-hypnose et j'essayais de faire des mentalisations, comme ça qu'on dit. Des visualisations, ouais, pardon. Visualisation, j'avance des mots. Ouais, euh, et je visualisais le négatif, donc ça n'allait pas. Je me visualisais en train de me casser la. de, ouais. de tomber ouais. euh, et de perdre. alors que Tout en pensant que j'essayais de visualiser quelque chose de bon. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'étais envahi d'idées euh, non constructives. Et je, je faisais mon auto-hypnose là-dessus, c'était pas bon. Donc maintenant, j'en je, refais un peu. Uh -huh. Je continue parce que ça fait partie du programme aussi. On en fait sur la fin. Ouais. Euh, Ce n'est plus du tout les mêmes séances. Ouais. Okay. Okay. Et... Il y a un petit prérequis avant de faire lauto Oui, c'est pour ça que, po... que, que, que l'auto-hypnose dans le programme arrive que vers la fin, je pense vers au bout de 8 ou 10 semaines. Euh, okay. et, et toi aujourd'hui, bah, dans ta relation au cheval, qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui, peut-être aux cavaliers qui regardent euh, la dépolarisation, ce que ça t'a permis de, de faire ou, ou même par rapport au cheval, comment elle ressentit comment... euh, Aujourd'hui, je ne comprends même pas qu'on puisse faire de l'équitation euh, sans faire de, de préparation mentale. En fait. okay. Parce qu'il euh, y, y a une part de... mentale tellement importante dans l'équitation, parce qu'on est deux, contrairement à ce qu'on croit, hein, ce n'est pas du vélo qu'on fait, on est sur un être vivant qui est sensible, qui est sensible à son cavalier avec qui on crée une relation particulière parce qu'on appelle ça faire un couple. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Et après, c'est tellement sensible comme relation que des fois, on a juste à penser, c'est ça la force du truc, c'est qu'on a juste à penser à une action, le cheval le fait alors qu'on n'a même pas encore pensé à, à, à nous-mêmes bouger. Donc, c'est que franchement, après, il devient sensible vraiment au langage corporel. Et le, le langage corporel, on le sait, hein, c'est prouvé je ne pas cité des études, mais c'est prouvé, il est vraiment l'expression de ce qu'on a dans notre esprit et c'est vraiment le, les émotions qui sortent, comme tu dis dans tes vidéos, là, qui ressortent par ton corps et lui, il est sensible à ça. Donc, si, donc Quand on est dépolarisé ou qu'on a fait une préparation mentale adaptée, eh bien, on, on modifie ce langage corporel et du coup, le cheval va, va vers un bien-être qui, qui le rend Déjà, il est dans le confort, dans le bien-être, ce qui est à la mode, le bien-être du cheval. Et du coup, il devient performant, il devient à l'écoute de son cavalier. On a même l'impression qu'il prend du plaisir à faire plaisir. Okay. Du coup, on se met dans une spirale positive, ce qui fait qu'on ne peut que progresser, que être bien. Et en plus, comme on est bien, le cheval aussi se relâche, donc nous, on est bien. Donc, c'est vraiment après le cercle virtueux. Et là, on prend un pied. Je, je, euh, voilà. je savais qu'on qu pouvait prendre un pied comme ça mais je n'y arrivais pas et maintenant que je le ressens, c'est vraiment le top quoi. et Donc, justement demander quand est-ce que ça va s'arrêter euh, après c'est limité euh, après c'est le physique du cheval et du cavalier qui vont limiter mais ce n'est pas grave non plus hein, on fera autre chose ça. Ouais. Et, et justement, en termes de, si on parle concret en termes de résultats concrets avant le programme, tu étais où et aujourd'hui euh, quel résultat tu as eu en fait et eh bien alors le programme là je suis presque à trois mois, c'est ça, à deux mois et demi, trois mois. Euh, ben, je faisais pas grand chose avant, c'est-à-dire que qu'en euh, complet euh, je finissais à peine des concours. Euh, je finissais dernier ou dans les avant-derniers, euh, je finissais à peine mes crosses euh, sur des amas 3 pour ceux qui savent. Donc C'est vraiment amateur au petit niveau. Je ne voulais pas monter plus haut et c'est plus haut parce que ce n'était pas la peine. Euh, en dressage, euh, je faisais... Euh, amateurs 2 euh, propres, mais pas plus, là depuis deux mois et demi, ben, je fais quatre concours. Je suis classé quatre fois. Le dernier ce week-end, je gagne. Je suis monté en amateur 1, c'est niveau B. Et je viens de gagner mon ticket pour faire euh, peut-être les élites l'année prochaine. Donc en deux mois, euh, je suis arrivé au niveau que j'espérais euh, obtenir. Quoi. Donc euh, c'est très bien. Après, faut pas s'emballer. On sait que ça ne va pas durer comme ça tout le temps. Mais c'est très bien. Alors je profite et puis même quand il y a des petits échecs parce que bon là il y a les résultats mais des fois il y a des petits coups de moins mais on sait pourquoi, on analyse tout de suite à froid et euh, ça aide à progresser donc c'est vraiment, euh, c'est là l'intérêt de la dépolarisation, c'est qu'on en a un petit échec on arrive à, à trouver le positif, qui fait qu'on repart tout de suite parce qu'on sait que c'est qu'une étape, ce qui compte ouais. c'est euh, le chemin la, ouais, la mission, euh, la fameuse mission Ok, bah, c'est top, merci pour, pour, ce, pour ce partage David. Est-ce que tu as un, un dernier mot que tu aimerais partager ou... Euh, J'ai un petit truc à dire, c'est qu'il ce, faut vraiment être au début, faire un petit, petit effort franchement pour se mettre bien dans le programme. Et ça demande un petit investissement personnel, hein. ce n'est pas un miracle non plus. Hein. C'est ouais. pas tout dit au premier rendez-vous là, quand on fait s'investir. Ouais. C'est normal, hein. on n'a jamais rien sans rien. Et ouais. puis après, franchement, les résultats, c'est simple. L'investissement est minable à côté des résultats qu'on a. Donc, c'est vraiment très bien. C'est ça. Il y a... je, je le conseille, je le conseille. Franchement, okay. tous les jeunes cavaliers que je vois, là, parce que je crois quelques jeunes professionnels là, qui, qui en parlent, parce qu'ils se mettent déjà dans des programmes comme ça, euh, que, que c'est vraiment important. Ouais, ouais. Et, euh, ok, cool. Ouais, c'est clair que c'est hyper important. Et, et là, au-delà, en fait, c'est au-delà aujourd'hui de, de toute préparation mentale qui, qui existe aujourd'hui en France c'est qu'une fois qu'on a fait ce programme, une fois, bah c'est fini en fait. Il n'y a, a plus besoin, enfin tu le sens aujourd'hui, il n'y a, a plus besoin de moi, il n'y a plus besoin d'un membre de l'équipe, c'est fini, il n'y a plus besoin. Je ne sais pas si tu le ressens aujourd'hui, cette autonomie, c'est léger et c'est fini. Ça, je crois que c'est l'étape suivante. J'en suis encore à me demander, c'est trop beau, est-ce que ça va durer C'est normal, hein, c'est tout neuf. Hein, donc. Ouais. Euh... J'espère que tu as raison. Hein. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, tu as raison. Il n'y a pas de raison que, que, ce soit, que ce soit dans un autre sens. Après, on a les outils hein, pour essayer de, ben, ça ne va pas, de, de revenir, reprendre son petit programme. Hein, parce qu'on a une belle caisse à outils là, pour, pour essayer de se débrouiller. Ouais, c'est ça. Bah écoute, David, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un entretien dans, dans un an pour montrer qu'un an plus tard, bah, finalement, euh, même sans avoir fait de, de séance euh, avec quelqu'un en dépolarisation, bah, ça progresse tout le temps, le, le, le, avec plaisir, <rire> Donc on, on note la date, euh, <rire> 6 octobre. Super, bah, écoute, euh, merci David pour ce, pour ce partage d'expérience, j'espère qu'il inspirera vraiment d'autres euh, cavaliers à, à passer à l'action. Et euh, bah, si vous voulez vous abonner ou commenter ce que vous pensez de, de cette vidéo, et de euh, de, du partage de David, bah, mettez en commentaire et vous pouvez partager autour de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo merci David, ciao